Bonjour Alors, venez nous voir. Quand je dis venez nous voir, c'est venez nous voir, pas seulement pour acheter vos lunettes, mais aussi pour prendre des conseils et surtout pour vérifier vos lunettes. Alors, quand je dis vérifier, c'est plein de choses. Ça peut être, et d'une, vérifier la vue, que votre vue n'est pas changée. Ça, vous pouvez, on peut le contrôler. On est une salle d'examen de vue, vous venez, on contrôle ça, c'est important, il faut le faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut venir pour faire contrôler vos lunettes. Dans le sens, est-ce que vos lunettes sont toujours bien ajustées Ce qu'on appelle ajustées, c'est est-ce qu'elles sont toujours bien droites Est-ce qu'elles tiennent toujours bien Est-ce qu'elles ne font pas mal Il faut vraiment venir. C'est votre confort. Alors moi, c'est un de mes leitmotifs c'est le confort. Je tout le temps et j'essaie je, de, de vous proposer le verre le plus confortable par rapport à votre utilisation, euh, mais derrière ça, si euh, vous ne revenez pas régulièrement faire contrôler, c'est un service que je vous offre et que la plupart de mes confrères opticiens vont vous offrir de contrôler comment euh, les lunettes, parce que vous vivez, hein, euh, on, on vit tous les jours avec ses lunettes, on les porte, ça peut bouger, euh, on peut avoir des petits accidents comme s'asseoir dessus et autres. Évidemment, là, vous repassez en règle générale, mais euh, il faut vraiment repasser pour que l'on contrôle régulièrement votre confort visuel. Euh, si les verres sont toujours bien centrés, alors évidemment, les verres ne vont pas bouger euh, dans la monture, mais euh, votre monture peut bouger sur vous. Elle peut se mettre un petit peu de travers, elle peut se tenir plus basse. Et il faut qu'on puisse contrôler tout ça pour que vous puissiez en bénéficier avec un maximum de confort. C'est super important pour vous, hein euh, pas pour moi. Euh, donc, j'ai vraiment, j'insiste là-dessus. Euh, on n'est pas là que pour vendre le jour où vous venez acheter. On est là aussi pour tout un suivi derrière. Donc, merci de repasser. C'est pour vous, mais ça me touche beaucoup. Je vous dis à très bientôt, du coup, chez Atolaist. Allez, bonne journée, au revoir.